Voilà Bon Mon tas de ferraille. Comment jouer du blues quand on débute l'harmonica Salut, amis bluesmen tu joues de l'harmonica depuis quelques temps, tu sais jouer les notes, tu sais jouer la gamme de Do majeur, Do, Ré, Mi, Fa, sol La, Si, Do, Do si la seule famille, Ré Do, gratte-moi la puce que j'ai dans le dos. <rire> mais euh, bon, bah, tu aimerais jouer du blues, mais bon, euh, le problème, c'est que bah, tu sais pas altérer les notes ou si tu commences à travailler les altérations inspirées, elles ne sonnent pas très juste. Euh, et malheureusement, quand tu vois des vidéos sur le blues, bien souvent, on te sort la gamme blues mineure, qui est très bien en blues effectivement, mais bon, euh, si, tu, de la, si tu dois la jouer dans le grave, comme ça se fait beaucoup euh, en blues à l'harmonica ou dans le médium, bah, tu t'es confronté à plein d'altérations. Par exemple, si tu prends la gamme blues mineur en sol, sol, si bémol, do, ré bémol, ré fa, bah, ok, le fa, tu peux le jouer dans le médium, en 5 aspirés, mais le, le fa dans le c'est un 2 altéré deux fois, euh, le, le si bémol, c'est un 3 altéré, le ré bémol, c'est un 4 altéré. Enfin, Comment on fait Est-ce qu'il n'y a pas une méthode qui te permettrait au moins d'approcher le blues quand on débute Eh bien si, il en existe une que j'ai découverte, et euh, je vais te montrer ça dans quelques secondes, tu vas pouvoir jouer du blues à l'harmonica même si tu ne sais jouer que les notes naturelles. Attention, c'est parti je... Boing En fait, tu vas pouvoir te servir des notes de la gamme de Do majeur, Do, Ré, sol la Si, Do, pour jouer du blues à l'harmonica. Évidemment, si tu prends, là je vais prendre l'harmonica en Do, si tu prends la gamme de Do majeur et que tu fais ça, C'est sympa mais ça sonne pas très blues. En fait, le problème c'est que euh, tu considères pas la gamme dans le bon sens. En fait, si tu joues la gamme à partir de sol et jusque sol, au lieu d'avoir Do, Ré, Mi, Fa, Sol, A, SI, Do, tu vas avoir sol, A, SI, Do Ré Mi Fa Sol. Oui, et alors, et eh ben ça sonne complètement différemment. C'est-à-dire que euh, en jouant par exemple n'est-ce pas que ça commence à sonner blues Alors cette gamme, elle a un nom, un nom assez spécial d'ailleurs, assez curieux, mais c'est pas mal pour briller en soirée, genre alors euh, ça y est l'harmonica t'en es où Bah en ce moment je travaille beaucoup le mode mixolidien. Et oui, car cette gamme s'appelle Sol mixolidien. Alors en fait, si tu veux la gamme mixolidienne, donc la gamme de Sol mixolidien, on dit soit la gamme mixolidienne de Sol ou Sol mixolidien, pour aller plus vite, mixolidien, c'est Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa. Et bien sûr, tu peux revenir au Sol ici, d'accord Donc, en fait, ça diffère de la gamme majeure, puisque si tu connais un petit peu la musique, tu connais peut-être la gamme de Sol majeur. Et tu vas me dire, bah, ce sont les mêmes notes. Bah, pas tout à fait. La gamme de Sol majeur, c'est Sol, La, Si, Do, Ré, Mi. Fa dièse, Sol, et en fait dans la gamme de Sol mixolydien, tu n'as pas le Fa dièse, c'est un Fa bécard, si tu veux, par rapport au dièse, c'est un Fa bécard, un Fa normal. Quand tu joues sur l'accord de Sol septième, le Fa c'est la septième justement, c'est ce qu'on appelle une blue note, dans, la, dans le blues il y a trois blue notes, il y a la tierce mineure, la quinte diminuée et la septième mineure. Donc la septième mineure en SOL, tu vois, c'est une blue note. Et en fait, ce qui est génial, c'est que le FA, c'est aussi... Parce qu'en fait, tu vas voir que dans un blues en SOL, tu vas avoir les accords de SOL septième, DO septième et Ré septième, pour les, vraiment les blues traditionnels. Bon. Et donc, en fait, le FA, c'est la septième mineure de SOL sept, donc c'est une blue note. Et en fait, ce Ré sept, c'est la tierce mineure. Donc en fait, ça sert de blue note à la fois pour le SOL, qui est très présent dans un blues en SOL, et à la fois pour le Ré, et ça donne un effet très très bluesy. Alors, où est-ce qu'on joue toutes ces notes sur l'harmonica ben, En fait, on va commencer par l'une de la plus grave qui est Do, donc un soufflé. Donc la tablature est simple, quand tu vois un numéro tout seul, ça veut dire qu'il faut aspirer. Par exemple, le Ré, c'est un 1 aspiré. Quand tu vois un numéro suivi d'un plus, ça veut dire qu'il faut souffler. Ça m'évite d'écrire la tablature sur deux lignes soufflées et aspirées. C'est beaucoup plus simple comme ça. Ensuite, le Mi, c'est en deux soufflé Alors le Fa dans le Grave, tu peux le faire en deux altérés deux fois, mais on a dit qu'on jouait que les notes naturelles. Donc on va considérer que le Fa n'est pas disponible. Ensuite, on a le Sol. Alors le Sol, ça peut être deux aspirés ou trois soufflés. Le La, c'est un trois altéré deux fois, donc ce n'est pas une note naturelle, donc on ne le joue pas. Et le Si, c'est un trois aspirés. Ensuite, on passe dans le médium. Donc le Do, c'est quatre soufflés. Le Ré, quatre aspirés. Le Mi, cinq soufflés. Le Fa, cinq aspirés le SOL, 6 soufflé, le LA, 6 aspiré, le SI, 7 aspiré. On passe dans l'aigu, le DO, 7 soufflé, le RÉ, 8 aspiré, le MI, 8 soufflé, le FA, 9 aspiré, le SOL, 9 soufflé, le LA, 10 aspiré, le SI, c'est un 10 altéré une fois en soufflant, donc ça, on va considérer que ce n'est pas disponible, et on a enfin le 10 soufflé ici dans le sur D'accord Voilà, donc là, tu as toutes les notes que tu peux jouer en SOL mixolignant. Bah, tu remarques que tu vois, dans le médium, tu, tu peux jouer toutes les notes. Tu vois. Dans l'aigu, il t'en manque juste une et dans le, dans le grave, il t'en manque deux. Mais en fait, tu vas voir qu'avec le plan que je vais te présenter, bah, ça ne va pas être gênant de ne pas jouer le LA et le FA dans le grave ou de ne pas jouer le SI dans l'aigu. Dans Alors, okay, tu n'as pas le, le SI bémol, tu n'as pas le Ré bémol, mais tu vas voir que si tu utilises bien cette gamme, tu vas pouvoir jouer du blues et je vais t'en faire la démonstration en utilisant uniquement des notes naturelles. Alors moi quand je joue, j'ai euh, tendance à altérer quand même un peu, parce que bon, c'est l'habitude et je trouve que ça sonne bien. Mais l'avantage des altérations telles que je vais les utiliser dans quelques secondes, c'est que si les altérations ne sonnent pas juste, ce n'est pas grave. Je ne dis pas qu'il faut jouer fou, hein, mais c'est juste que euh, si tu fais un 4 altéré et que tu relâches l'altération aussitôt, c'est ce qu'on appelle jouer un deep bend, ben ça donne ceci. Et en fait, on n'a pas le temps d'apprécier la justesse du 4 altéré, quoi. J'ai fait des 4 altérés différents, ils sont tous un peu fous, mais quand je fais ça rapidement, et surtout si tu rajoutes un petit vibrato de gorge, ça sonne super, quoi. Et tu peux faire ça partout, c'est ça l'avantage en fait, de cette gamme, c'est que tu peux le faire en 1, en 2, en 3, en 4, en 5, en 6, tout ça, ça va super bien sonner sur les blues en, en, en, en deuxième position. Alors, pop, pop, pop, arrêt sur image, qu'est-ce que c'est la deuxième position Un tout petit peu de théorie pour que tu comprennes la suite. En fait, quand on joue de l'harmonica, il y a plusieurs manières d'aborder l'instrument. Jouer en première position, c'est jouer en Do majeur sur un harmonica en Do. C'est-à-dire que tu joues dans la tonalité de l'instrument. Ton harmonica est en Do et tu joues... Par exemple, on voilà, va ça, c'est une musique en Do, donc c'est en première position. Quand tu joues la gamme de Sol mixolidien, comme on va le voir euh, dans quelques instants, et bien on appelle ça jouer en deuxième position, c'est à dire qu'on joue à la quinte de l'instrument. Alors, par exemple cette harmonica h euh, 20 de chez Suzuki est en Do et moi je joue Sol. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, ça fait 5, d'accord Donc en fait, on joue une quinte juste au-dessus de, de l'harmonica. Alors moi, c'est ce que j'appelle la deuxième position mixolydienne. Parce qu'en fait, quand tu joues en Sol sur un harmonica en Do, on appelle ça jouer en deuxième position, d'accord et mixolydienne parce qu'en en fait, quand tu joues en deuxième position, bah, tu joues en SOL, mais tu peux jouer en SOL mineur, tu peux jouer en SOL majeur, tu peux jouer en SOL lydien, en sol, tout ce que tu veux. Enfin, du moment que c'est SOL la note principale, bah, en fait, le mode, c'est-à-dire l'ambiance le, le, que tu vas donner euh, à ton morceau, bah, ça dépend de plein de notes, ça dépend de, des échantillons de notes qui vont tourner autour de SOL, tu vois. Donc, jouer, dire qu'on joue seulement en deuxième position, c'est pas assez précis. Donc, si tu dis deuxième position mixolydienne, bah, ça veut dire que tu joues euh, en SOL par rapport à un harmonica en DO, mais que tu utilises la gamme mixolydienne, D'accord Voilà. Donc c'est la deuxième position de mixolydienne. Alors bon, ça fait un nom à rallonge, mais moi tu sais ce que tu fais quoi. D'accord Voilà. Et donc en blues, c'est vraiment ça qu'on va utiliser. Les blues que tu vas jouer avec d'autres musiciens, ils ne sont pas tous en SOL. Parfois, ils peuvent être en FA, ou en DO, ou une autre tonalité. Bon. Donc, tu as deux possibilités. Soit tu apprends toutes les gammes sur un seul harmonica, ce qui est tout à fait possible, mais il faut connaître les altérations et parfois même les overblow, bon, ça se complique. Ou alors, tu fais plus simple, tu utilises une seule gamme, tu n'en apprends qu'une seule, et tu utilises, par exemple, tous ces harmonicas, et tu joues la même chose. Alors, un petit arrêt sur image encore ici, pour ceux qui ont l'oreille absolue. Alors, si tu es comme peut-être entre 1% et 10% des gens de cette planète, à savoir que euh, tu as l'oreille absolue, eh bien, euh, ce que je vais t'expliquer là, ça va beaucoup te gêner. Bon. Mais si tu fais partie des 90% de, de personnes qui n'ont pas l'oreille absolue, eh bien, tu vas voir c'est un avantage pour toi. Pourquoi L'oreille absolue, c'est le fait de prendre n'importe quelle euh, note... Ouais, je ça. Alors, c'était quoi comme note, là voilà. Si tu sais bah, que c'était un mi, forcément, c'est que tu as l'oreille absolue. Bon. Euh, l'oreille absolue, c'est la capacité de trouver le nom des notes et les apprécier hors de tout contexte musical. Tu es en train de parler pendant une demi-heure, dans ce coup tu as un, un tracteur qui passe et tu, tu te dis « Ah, oh, mais il m'énerve lui avec son fa dièse ». Voilà, ça c'est des gens qui ont qu on l'oreille absolue. Bon, Moi ce n'est pas mon cas, j'ai une bonne oreille relative, c'est-à-dire que je sais faire le, la différence entre les hauteurs de notes et j'entends je, les intervalles de notes, mais euh, je, si, si je ne suis pas dans un contexte musical, si je ne suis pas en train d'écouter un morceau, de jouer un morceau, et que tu me sors ainsi un, un fa dièse ou un mi bémol, bah, je ne vais pas te dire spontanément euh, ce que c'est comme note, d'accord Mais ce n'est pas grave. Pourquoi bah, Parce qu'en fait, moi, je, je, je me sers de mon oreille relative et en fait, la gamme que je joue, par exemple, je vais jouer euh, Sol, Si, Do, Ré, Fa, Sol, par exemple. Eh bien, si je joue sur l'harmonicé en Do, je pense Sol, Si, Do, Ré, Fa, Sol. Et pour jouer Sol, Si, Do, Ré, Fa, Sol, en fait, je sais que je vais jouer 2 aspirés, 3 aspirés, 4 soufflés, 4 aspirés, 5 aspirés. Et si je prends un autre harmonica, par exemple un harmonica en si bémol, eh bien je pense toujours sol si de ré fa sol, sauf que mon sol de départ il va être plus bas parce que l'harmonica est accordée plus bas. Et en fait, si jamais je me trompe dans ma phrase, je vais le reconnaître tout de suite parce que j'ai une bonne oreille relative, je sais apprécier les intervalles entre les notes. Et c'est ça que surtout qu'il faut développer. Mais moi je m'en fous que le, le, le sol, mon sol, il soit plus grave ou plus aigu. En fait, le vrai, c'est pas un vrai sol parce que quand on joue sur l'harmonica en si bémol, tu aspires en deux. En fait, c'est un fa. Mais on s'en fout. Moi, je l'appelle sol. Pourquoi Parce que définitivement, dans le deux aspiré, pour moi, c'est sol. Et ça me fait gagner du temps plutôt que d'apprendre les tablatures des douze tonalités d'harmonica. J'apprends qu'une seule tablature et simplement la note de départ, elle est soit plus haute, soit plus, soit plus basse. Si t'as pas tout pigé de ça, écris-le-moi en commentaire. Je te ferai un cours là-dessus. Alors, c'est ce qu'on appelle la technique des instruments transpositeurs. Et en fait, la, la technique que je vais t'apprendre ce soir, c'est que en fait, tu utilises une seule gamme. Et je vais te faire une démonstration avec un solo, une seule gamme et sur plusieurs tonalités d'harmonica. Et tu n'as pas besoin... Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas apprendre d'autres gammes, d'autres positions. Mais rien qu'avec ça, en fait, tu vas te faire immensément plaisir parce que même si tu sais jouer que les notes naturelles, ça va forcément sonner blues. Et si tu commences à jouer des altérations, tu peux altérer partout en aspirant, ça fonctionnera toujours. Donc c'est un super avantage en fait. Il y a beaucoup d'harmonicistes qui jouent en deuxième position, il y en a même qui connaissent que celle-là. C'est pour te dire que je ne parle pas forcément que des amateurs. Même les, les professionnels, il y en a qui jouent que la deuxième position. Tellement les riches en fait. Bon. Donc bien sûr que quand tu sauras jouer des altérations, euh, bah, tu pourras aussi utiliser la deuxième position. Mais avec les notes naturelles, tu peux déjà le faire et ça sonne. Alors le seul inconvénient entre guillemets, bon, ce n'est pas tout à fait un inconvénient, c'est juste que financièrement, ça coûte un tout petit peu plus cher que d'apprendre à jouer euh, toutes les gammes sur un seul harmonica. Puisque là, il te faut toute une batterie d'harmonica pour jouer dans toutes les tonalités. Alors, si tu connais un petit peu la musique, tu sais peut-être qu'il y a 12 notes euh, en fait, dans ce qu'on appelle la gamme chromatique, la gamme chromatique c'est la gamme qui te donne tous les sons possibles dans la musique occidentale. Donc le Do, le Ré bémol, le Ré, le Mi bémol, le Mi, le Fa, le Fa dièse, le Sol, le La bémol, le La, le Si bémol, le Si. Bon. Donc ça fait 12 notes. Est-ce qu'on a besoin des 12 harmonicas Bah non en fait, pourquoi Parce qu'il y a 5 tonalités dans lesquelles c'est très rare de jouer du blues. Les blues en Ré bémol, euh, j'en ai pas joué souvent, quoi. je crois même en avoir jamais joué aucun en mi bémol, ça m'est arrivé. Mais bon, c'est assez rare. Et surtout, quand tu joues un blues en mi bémol avec d'autres musiciens, des guitaristes par exemple et des chanteurs, bon, les chanteurs, si ça savent chanter en mi, ils seront chantés en mi bémol. Enfin, tu vois, c'est rare qu'un que, qu chanteur me dise non, moi, mi bémol, c'est pas possible pour moi. Ça peut arriver, mais enfin... Bon, généralement, tu vois, entre mi et mi bémol, t'es un demi-ton, donc euh, c'est pas trop difficile pour un chanteur de s'adapter. Mais pour les guitaristes, c'est un peu plus dur. Alors, pour les grands professionnels, c'est pas gênant. Mais la plupart des guitaristes, si tu leur dis on va faire un morceau en mi bémol, oh mi bémol, pff, ça me donne des positions, enfin euh, des barrés, des choses comme ça, enfin des, des notes, des accords qui sont pas faciles à jouer. On a qu'à le faire en mi parce que mi c'est plus facile à la guitare ou voilà, alors en ré quoi. Mais mi bémol c'est un truc un peu gênant. Donc chaque fois que j'ai joué un blues en mi bémol avec des guitaristes, ils m'ont dit eh bon on a qu'à le passer en mi, voilà comme ça. En fait tu joues jamais en mi bémol en fait. Bon. Donc ré bémol très très rarement, extrêmement rarement, mi bémol assez rarement. et Généralement tu les joues pas en mi bémol. Uh, fa dièse, j'en ai jamais vu. Uh, la bémol, c'est pareil, ça m'est jamais arrivé. Et si, ça m'est arrivé une seule fois. En... Uh, ça fait combien de temps que je joue l'harmonica Moi, ça fait uh, 20 ans à peu près. Enfin, plus de 20 que Je me suis mis sérieusement il y a 20 ans. Uh, bon, des uh, bah, blues en si. Enfin, j'ai joué une fois un morceau en si, mais c'était même pas un blues. Bon, donc tu vois, c'est. En fait, bien sûr, tu peux acheter le... toutes les tonalités d'harmonica si ça te fait plaisir. Mais, euh, mais par contre, enfin, il y en a 5 qui serviront presque jamais. Donc en fait, il en reste 7. Donc il reste l'harmonica en si bémol, il reste l'harmonica en euh, fa, l'harmonica en do, l'harmonica en sol, l'harmonica en ré, l'harmonica en la, et l'harmonica en mi bémol. Okay Donc je vais te jouer en fait maintenant un solo pour te montrer, tu vas voir, le solo s'affiche à l'écran. C'est un solo que j'ai écrit avec la gamme mixolydienne. Un des gros avantages aussi de cette gamme, c'est que ça passe très bien en blues traditionnel donc euh, Louisiana Blues ou Delta Blues ou euh, uh, Chicago Blues. Et ça passe très bien aussi en Country Blues également en Jazz. Quoi. Donc en fait, c'est une gamme qui sert dans plein plein de styles. donc C'est une gamme très polyvalente. Et en plus, elle n'est pas très difficile à jouer puisqu'elle peut se jouer uniquement avec les notes naturelles. Et les notes qui manquent dans le grave, bah, tout simplement on ne les joue pas. Mais tu vas voir qu'avec les plans que je vais te montrer, ça va bien sonner. Et alors ce que je vais faire, alors ça c'est un truc qu'on ne fait pas euh, généralement quand on joue un morceau avec d'autres musiciens. On ne joue pas sur cette tonalité, quoi. on en prend une et puis on reste sur la même tonalité généralement. Surtout en blues, quoi. mais euh, ça arrive que dans certains morceaux de jazz, on passe d'une tonalité à l'autre, mais en blues, euh, surtout en blues traditionnel, généralement, euh, on reste à la même tonalité. Mais c'est pour te montrer la puissance euh, de cette méthode c'est que tu fais le même plan, tu penses aux mêmes notes, tu penses exactement aux mêmes choses, et tu passes d'un harmonique à l'autre, et tu joues exactement à la même chose, tu penses à la même chose. Simplement, ta note de départ va être un peu plus basse ou un, un peu plus euh, haute. Alors, au début, ça choquait un peu parce que quand tu n'as pas l'habitude, tu dis « Attends, mais c'est ça le sol ?»« Ah oui, sur cet harmonica-là, le sol, c'est ça, mais Attends, pas... en deux semaines, ça y est, tu es complètement habitué à force de changer. » En fait, si tu veux, l'avantage de cette méthode, c'est que si tu travailles en plan et que tu joues sur plusieurs tonalités d'harmonica, ben, tu vas forcément bien le retenir. Et je te dis, au bout de 15 jours, tu seras plus gêné par le fait que sur certains harmonicas, le sol sera plus bas ou sur certains autres harmonicas, le sol sera plus haut. Voilà. Et donc, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, j'ai préparé une piste d'accompagnement et euh, qui passe par cette tonalité de blues. Et tu vas voir que je vais prendre chacun des, des instruments et je vais euh, les jouer. Enfin, je vais jouer le, le plan que j'ai écrit et ça va sonner à chaque fois. Il n'y a pas besoin de me casser la tête à essayer de transposer les notes, penser d'autres notes. Non, je pense exactement la même chose. Simplement, je prends le bon harmonica en fonction du morceau. Alors, comment je fais pour euh, trouver l'harmonica qui correspond à la tonalité du morceau je t'ai dit tout à l'heure que quand tu joues en deuxième position sur un harmonica, tu joues à la quinte juste de l'harmonica. Encore une fois, si tu prends un harmonica en Do et que tu joues euh, Sol, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, c'est une quinte juste. D'accord Donc pour trouver l'harmonica qui euh, correspond à la tonalité, il faut faire le chemin inverse. Le morceau est en Sol, moi il me faut un harmonica en Do, Sol, La, Si, Do, c'est une carte juste. Donc il faut compter une carte juste au-dessus. Alors si pour toi c'est difficile tout ça, tu vas trouver euh, à la fin de la vidéo, euh, je t'indiquerai comment tu peux euh, recevoir une fiche, euh, une fiche euh, méthode que je, crée, que je viens de créer pour toi et que je vais te donner, qui va te donner la correspondance entre la tonalité de l'harmonica et la tonalité du morceau. D'accord Comme ça tu n'as pas besoin de te casser la tête, il que tu, tu peux imprimer ta fiche par exemple et tu la scotches quelque part et puis dès que tu veux jouer un blues, ben tu prends le bon harmonica en deuxième position. Bon, alors pour jouer le blues en Fa, je vais utiliser un harmonica en Si bémol. Pour jouer le, le blues en Do, je vais utiliser un harmonica en Fa. Pour jouer le blues en Sol, je vais utiliser un harmonica en Do. Pour jouer le blues en Ré, je vais utiliser l'harmonica en Sol. Pour jouer le blues en la, je vais utiliser l'harmonica en ré. Pour jouer le blues en mi, je vais utiliser l'harmonica en la. Et pour jouer le blues en si bémol, je vais utiliser l'harmonica en mi bémol. Alors, <rire> j'ai différents modèles, tu vois, d'harmonica. Alors, pour le si bémol, je vais prendre le Suzuki Olive. En fait, j'aime bien tous ces harmonicas. Avant, je jouais que sur les Special 20 de chez Honor euh, pour le blues. Mais maintenant, je trouve que moi, je préfère les Suzuki. Mais bon, je ne les ai pas tous encore achetés en Suzuki. Du coup, euh, euh, voilà. Donc, euh, ça, c'est le. Voilà, l'olive le... de... de chez euh, Suzuki en si bémol. Super harmonica. Je les mets dans le bon sens, ce sera mieux. Euh, ça, c'est un Special 20 en fa grave. Alors, moi, j'aime beaucoup les harmonicas graves. Je pourrais aussi prendre le fa, mais le fa est beaucoup plus aigu. Et je trouve que le fa grave sonne mieux. Enfin, moi, je préfère. Puis, comme j'ai une voix grave, ça va bien avec ma voix. Même si je ne chante pas, j'aime je... bien. Euh, ça, c'est le Suzuki Amande HA20 en euh, dos. Ça, c'est un des meilleurs modèles, je pense, même le... le meilleur modèle de chez Suzuki. Là, retour au Special 20 de chez Honor avec un harmonica en SOL. Alors le SOL il, il sonne assez grave déjà donc j'ai pas pris euh, pas la peine de prendre un SOL grave. Ça c'est le Marine Band Deluxe de chez euh, Honor qui est en Ré. Bon il sonne assez bien, j'aime bien aussi le, le Marine Band Deluxe. Euh, bon il garde pas l'accord très, très, très souvent, enfin, enfin je veux dire très longtemps. Donc euh, je sais que quand tu as, as joué pas mal sur un Marine Band, enfin, euh, les anges se déforment assez rapidement. C'est un ami euh, bluesman qui m'a dit ça récemment. Moi, je très peu de toute façon, mais je préfère les Suzuki de toute façon. Euh, donc ça, c'est le olive en là. Voilà, tac. Et euh, on va finir par un Suzuki. car. celui-là, j'aime beaucoup, c'est le Manji. Tu vois, il est un peu bizarre, il est un peu déformé là. Il a... <rire> mais c'est fait exprès pour... Enfin, euh, Ça sonne mieux dans les graves. Et d'ailleurs, tu vois que les, les ouvertures ici ne sont pas tout à fait la même taille. Enfin bon. bref. Mais c'est un Manji de chez Suzuki et ça sonne super et c'est un Mi bémol grave. Et je préfère jouer du, encore une fois du grave plutôt que du Mi bémol normal. Donc je mets tous mes harmonicas dans le bon sens. Comme ça je vais pouvoir les attraper et je vais enchaîner tout. Je vais te jouer tous les 7 tous les, les, les blues en les, en les attrapant. Alors ce que je vais faire c'est je vais les écarter un peu <rire> parce qu'il faut que je puisse les attraper et pas perdre de temps. Voilà. J'ai fait un plan, j'ai écrit un plan où, euh, sur la dernière mesure, si je joue rien, comme ça, ça me laisse le temps de, de changer d'harmonica. Ok, on y va, donc je te fais la démonstration, et tu vas voir que je vais jouer que la gamme mixolidienne, et ça sonne bien déjà, et ça sonne partout, enfin, ouais, peu importe la tonalité de l'harmonica, ça va forcément bien sonner. Désolé Voilà Bon Mon tas de ferraille. Bon, et attends, je vais les remettre correctement. Ouf. Toujours mettre les, les numéros contre la table. Comme ça, la salive tombe. Elle ne reste pas dans l'instrument. Voilà, bah, tu vois, ça marche super bien. Alors, si tu cliques sur le « i » comme invitation en haut à droite de cette vidéo ou sur le premier lien dans la description, tu vas pouvoir accéder euh, en fait à une fiche méthode où je vais t'indiquer la tonalité de l'harmonica avec en face la tonalité du morceau pour jouer en deuxième position. Alors euh, en fait, quand tu vas cliquer sur le lien ou sur le i, tu vas arriver sur euh, une page où je vais te demander ton prénom et ton adresse email. et ce que je vais faire, c'est que je vais t'envoyer directement la fiche euh, par, euh, par e-mail. Ok Voilà. Comme ça, tu l'auras directement en pièce jointe. tu pourras juste la télécharger. Après, bah, soit tu l'imprimes, euh, soit tu la, tu la laisses afficher à l'écran, ou tu la prends par cœur, ça peut être bien aussi. De toute façon, à un moment donné, euh, tu vas vite savoir que euh, blues en fa, harmonica en si bémol, blues en sol, harmonica en do, à un moment donné, ça va devenir un réflexe. Surtout, tu as que 7 à apprendre, donc si tu si en apprends un par jour, <rire> une correspondance par jour, et ben, au bout d'une semaine, tu sais tout, tu connais tout. Quoi. Alors comment jouer du blues Parce que ok, bon, tu vas voir la correspondance entre la tonalité de l'harmonica et la tonalité du morceau, mais après, comment tu joues bon. euh, Il enfin, y a trois choses, je vais dire. Travailler tes notes, c'est-à-dire que même si tu ne sais pas encore bien jouer les altérations inspirées, à un moment donné ça va devenir intéressant de rajouter des altérations inspirées, ça donne d'autres effets, euh, et ça sonne encore mieux si euh, si, avec des altérations inspirées, mais tu vois que ça sonne déjà très bien comme ça, tu vois. Euh, ça sonne aussi bien en, en blues traditionnel qu'en country blues, qu'en boogie woogie même, ou en blues jazz, enfin, tu vois ça, ça sonne vraiment bien. Mais, de toute façon, plus tu vas jouer de blues, plus tu vas voir explorer euh, d'autres euh, techniques qui vont te permettre de jouer encore plus blues. Et certains euh, morceaux qui ne sont pas forcément des blues, quand tu rajoutes quelques ingrédients, euh, bah, ça va sonner encore plus tôt, ça, Tu vas bluesifier pas mal de, pas mal de morceaux, c'est génial à faire. Quoi. Et donc, à un moment donné, forcément, tu vas travailler les altérations aspirées, donc ça c'est une première chose, c'est travailler tes notes. Euh, même si encore une fois c'est pas indispensable pour jouer, euh, tu, tu peux jouer avec les notes naturelles mais travailler ces notes c'est toujours bon. La deuxième chose c'est de jouer des morceaux, donc euh, jouer beaucoup beaucoup de morceaux, je, je, la question de te reparler mais je suis en train de, de concocter une super euh, formation pour que tu apprennes à jouer du blues en, euh, en jouant des morceaux et en apprenant à improviser. Et la troisième euh, démarche justement pour pouvoir improviser en blues parce que là j'ai joué ce qui est écrit si tu veux mais c'est pour te montrer ce à quoi je pense. Mais en fait, le, le, le principe en blues, c'est que tu puisses jouer spontanément, improviser spontanément. Par exemple, ce qui m'est arrivé encore euh, samedi soir, euh, j'ai un pote qui fait partie d'un groupe de blues, qui joue de l'harmonica, et qui m'a dit vers la fin du concert, bah, tiens Bertrand, est-ce que tu veux euh, jouer un petit peu avec le groupe quoi? Donc il me passe le micro, je, hop, je sors un de mes harmonicas, parce que je me balade toujours avec mes harmonicas avec moi. Et, euh, et puis euh, voilà, j'ai joué euh, sur Mustang Sally, enfin un en rock, euh, bon, et. Euh, et puis bon, j'ai joué spontanément et j'ai pas joué le thème, parce que j'avais jamais joué ce morceau. Mais j'ai joué, euh, enfin j'ai simplement improvisé J'ai regardé la grille, ok c'est bon, j'ai pris l'harmonica qu'il fallait, la bonne position et ça y est c'est parti quoi. Tu vois donc euh, alors c'est parti, bah oui si tu sais improviser. Et la meilleure façon je trouve pour apprendre à improviser, c'est d'apprendre des plans et de comprendre comment ils sont structurés, comment ils ont été écrits. Comme ça toi tu, tu les retiens mieux et en plus tu peux créer tes propres plans à partir de la même idée. Et après, il faut aussi avoir la méthode pour développer les plans sur toute la grille. Et donc, ça, c'est ce que je t'apprends à faire dès la semaine prochaine, dès lundi prochain à 17h sur cette même chaîne YouTube Armo Shop, un cours de Musique. Euh, chaque semaine, maintenant, je vais, toute l'année, chaque semaine, je vais te montrer un nouveau plan euh, blues à l'harmonica en utilisant uniquement les notes naturelles. Euh, je vais te, non seulement te montrer le plan, te le jouer, t'en faire la démonstration, t'apprendre à le jouer et explorer le plan avec toi pour que tu comprennes comment le plan a été construit, comment il a été écrit. Quelle idée sous-jacente tu as permis m'a permis d'écrire ce plan Et ensuite, comment on le développe sur toute la grille pour jouer une, deux, voire trois grilles de, de solo Ce qui fait qu'en en fait, à partir d'une simple idée, tu vas être capable de développer l'idée sur toute la grille et jouer de vrais solos de blues. Et tu pourras les apprendre par cœur, mais tu pourras aussi développer tes propres idées avec les méthodes, jouer complètement sur trois grilles de blues sans avoir besoin d'apprendre par cœur en fait. Euh, si ce n'est pas encore fait, euh, abonne-toi à la chaîne YouTube Armo Chopin Cours de Musique en cliquant sur le bouton rouge, en cliquant sur la cloche, puis sur toutes les notifications. Comme ça, euh, dès la prochaine diffusion d'une vidéo sur cette chaîne, tu seras tenu au courant. Si tu as apprécié ce cours sur le blues, clique sur Shtung, le pouce en l'air, le j'aime de YouTube. Et nous nous retrouvons lundi prochain, à partir de 17h, pour te présenter un plan Harmonica Blues qui ne contient que des notes naturelles, en deuxième position. Et d'ici là, bien évidemment, Bonne musique